bonjour je suis laurence alors je disais cancer butterfly warrior mais je suis voilà alors euh, en fait il y avait déjà, il y a déjà eu plusieurs, euh, plusieurs phases enfin, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu comme dans la maladie il y a plusieurs phases euh, pour découvrir la maladie et le diagnostic, il y a plusieurs phases peut-être pour découvrir la, la guérison. Il y avait déjà une première phase qui était le 25 mars où euh, j'avais fait un scanner et que ça me disait que oui, j'avais raison. Un mois avant euh, d'avoir dit euh, que je choisis la vie, que je choisis mon choix, le choix de mon corps, c'est-à-dire de dire oui à mon corps et de dire non aux deux opérations qui étaient prévues. Donc, on devait m'opérer de, de chaque côté. Voilà. Rien au scanner le 25 mars. Et donc, j'ai refait un scanner puisque j'ai un scanner de vérification, à peu près, je crois, un par trimestre. Et donc, j'en ai fait un au mois de juillet. Donc, cette fois-ci, je ne sais plus ce qu'on devait vérifier. Enfin, bon, bref. Donc, on a vérifié également le L'échographie cardiaque, c'était bon. Par contre, il y, a, il y a autre chose à voir. Euh, et euh, le scanner elle révèle que c'est encore, il n'y a plus rien du tout. Ce qui est étonnant, c'est quelque part, le médecin, il dit juste, bah, oui, il n'y a rien, il n'y a rien sur le scanner. Mais il ne dit pas, je suis guérie, puisque j'ai encore euh, quelques injections, qu'il conseille lui, euh, ce qu'on appelle l'injection d'anticorps, voilà régulièrement. Normalement, on doit faire ça pendant à peu près un an pour... Éviter les récidives au niveau du cancer, voilà, je j'hésite un peu. Donc moi, que s'est-il passé entre mars et aujourd'hui au mois de juillet J'ai envie de dire, j'ai cherché à m'alimenter normalement. Euh, j'ai mangé beaucoup de légumes et quand même des fruits. Donc on va dire que je suis... Euh, euh, plus du tout dans une alimentation cétogène mais je suis essentiellement tout ce qui est légumes, fruits, et bien sûr quand je ressens le besoin, à peu près, au moins une fois par semaine, je mange du poulet, euh, des crevettes, euh, voilà. Et si je ressens le besoin de, de faire autre chose, je fais autre chose. Euh, par contre, je mange peut-être un petit peu trop tout ce qui est sucre euh, et autres, mais j'essaye de faire en sorte qu'il se soit au maximum un sucre naturel ou un sucre de boulot ou des choses comme ça voilà. je pense que j'ai encore tout un chemin à faire par rapport à l'alimentation parce que euh, ça fait partie des choses euh, à travailler j'ai envie de dire avec le cancer euh, alors pas parce que je m'alimentais mal hein, parce que j'ai toujours été du style à privilégier quand même les légumes euh, mais euh, évidemment, quand on mange dans une cantine, forcément, euh, je mangeais, j'ai envie de dire, euh, pas du tout sous l'angle de ce dont a besoin mon corps, mais sous l'angle de euh, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite, pour manger au milieu de 2 ou 3 000 personnes et puis pour foncer à l'endroit où il y a le moins de monde pour être servi et pour récupérer un plat. et voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Là, on est dans la logique de récupérer son fonctionnement, écouter ce que dit le corps, faire la synthèse entre ce que dit le médecin, ce que dit les amis, ce que dit les vidéos, ce que dit les conseils de « à droite, à gauche » et que mon corps fasse la synthèse. Et mon corps a fait la synthèse. Dieu merci, mon corps a fait la synthèse. Et voilà. Donc, euh, donc je suis guérie. Donc, merci. Merci à tout ce qui... Tout ce qui ce qui s'est passé. voilà. Et effectivement, je dis, je suis, mais je suis fière de mon miracle, je suis fière d'être guérie. J'ai fait une vidéo parce que je me suis rendu compte que euh, ça me semblait complètement naturel d'être guérie, au point peut-être de quasiment pas communiquer là-dessus. Je me suis dit, non mais Laurence, voilà. Euh, parce qu'effectivement, pour moi, j'ai tellement euh, imprégné ma démarche, dans l'idée de la guérison, que pour moi, je suis guérie depuis euh, le 20 décembre. Voilà. Euh, sauf qu'il y a eu différentes phases, puisqu'à un moment donné, je disais à une amie, finalement, euh, euh, je pense que je suis guérie à 90%. Je crois que c'était en janvier que je disais ça. Elle m'a dit, mais pourquoi pas 100% Alors oui, effectivement, j'ai revu toute... Euh, toute la façon dont je pouvais encore fonctionner avec euh, peut-être des doutes. Euh, et puis, ce pas évident parce que j'étais quand même euh, encore pleine de peur en, en janvier en février parce que euh, décider de dire non, j'ai euh, envie de dire, euh, voilà, c'est pas contre l'avis du médecin, non. D'entendre son avis, de lui dire, voilà, moi, j'ai fait mon choix. Et moi, à cette époque-là, je pensais qu'ils allaient... Euh, déjà pas comprendre et puis surtout euh, me, me traiter de tous les noms et puis ne pas vouloir euh, me suivre après et je pensais que j'aurais plus le droit de faire de, de scanner voilà donc euh, bah, si. si comme quoi faut écouter euh, comme quoi je recommande à chacun chacune d'écouter sa vérité sa vérité intérieure et sa, son intuition voilà, donc euh, je vous souhaite à tous et à toutes de guérir d'être bien avec vous voilà et euh, portez vous bien, à très bientôt